Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on peut utiliser les plans de section et les coupes d'enverret euh, de trois manières différentes, enfin, on va faire ça en trois temps. Le premier, euh, le, la première chose, c'est le, le plan de section tout simple dans SketchUp. Je vais prendre l'objet, je vais mettre un plan de section dessus, je vais couper hein, cet appartement-là, cette, cette pièce. La deuxième chose, c'est quand je vais vouloir utiliser plusieurs plans de section en même temps, sur plusieurs axes. Et là, SketchUp nous limite de, de manière native, c'est-à-dire qu'on peut en utiliser qu'un à la fois. Je peux en placer plusieurs, mais en afficher qu'une à la fois. Sauf si je fais une petite manipulation qui est toute bête, mais euh, il faut la connaître, donc je vais vous la montrer. Et dans la troisième temps, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire en termes de coupe personnalisée euh, dans VR. Vous voyez qu'il y a des coupes qui ne sont plus droites, mais qui peuvent prendre n'importe quelle forme, qui sont complètement euh, personnalisables du coup. Et comment on peut jouer avec les effets lumineux, c'est-à-dire le fait de supprimer un mur par exemple une coupe, ça va laisser rentrer toute la lumière de l'extérieur. Mais il y a des options qui permettent de ne pas faire ça et de conserver une espèce d'ambiance euh, à l'intérieur, comme ce que je vous montre à l'écran. Donc on commence tout de suite. Enfin, je vais prendre comme exemple cette petite scène de départ et ce que ça donne en vue d'intérieur c'est ça. Donc là pour l'instant il y a les fenêtres noires parce que j'ai pas d'environnement mais c'est pas le, le sujet. Euh, j'ai un éclairage à l'intérieur avec le soleil qui rentre un petit peu ici, euh, une lumière allumée là, et euh, c'est relativement sombre dedans. On va voir ça pour la suite. Mais dès le début, nos premières choses, les plans de section, comment ça marche Et eh bien, regardez, je vais faire soit apparaître cette fenêtre, cette barre d'outils là, qui est là, qui s'appelle section, avec cette trois petits pictos, quatre petits pictos. Ou alors, je peux aller dans outils plan de section pour commencer. Quand je fais ça et que je balade mon, mon curseur sur les axes, je vois que je peux commencer le plan de section sur tel ou tel axe. Bah, je vais choisir un mot par exemple. J'ai un plan de section que je peux nommer ici, euh, qui apparaît. Et je peux le sélectionner et bouger. Et là, il va grignoter mon modèle, faire une section. hop Je vais me mettre comme ça. Plusieurs choses, euh, on peut donc avec la barre d'outils, placer un plan de section, c'est ce que je viens de faire, afficher ou pas la section elle-même, enfin l'outil le, le, section ici, l'afficher ou le, le masquer, afficher, enfin activer ou pas les sections. c'est-à-dire que je peux les placer mais ne pas les activer, et euh, le remplissage, donc là je, je zoome un peu, vous voyez que la coupe ici a une couleur, elle est remplie, et bien si je clique là, c'est plus rempli, je vois au travers, donc en général on remplit. J'en profite pour vous dire que pour euh, personnaliser la couleur du plan de coupe, et bien ça se trouve dans la palette par défaut, c'est à dire sur le côté gauche, ici dans Style. Dans le côté droit, pardon sur Style. Je vais aller dans Édition et dans les petits onglets là, Cube, je vais aller dans le dernier et j'ai ici remplissage coupe et je peux changer la couleur. Par ah, exemple, je vais mettre un bleu, un bleu ciel, hop voilà. J'ai mes coupes qui sont personnalisables en termes de couleur. Je réaffiche euh, le plan de section. Maintenant, hop, on voit que un autre objet là qui est coupé lui aussi. Si je veux couper euh, tout ça encore une fois, bah, regardez ce qui se passe. Je vais reprendre un plan de section et cette fois, je vais le mettre de ce côté-là. Je clique. Automatiquement, il m'a désactivé ma première section. C'est-à-dire que c'est l'une ou c'est l'autre. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Pour faire les deux en même temps, il y a un moyen très simple, c'est de faire un groupe avec sa première coupe. Je fais un groupe. Et je vais placer un plan de section sur ce groupe. Et là, maintenant, voilà, c'est tout bête, mais il faut le savoir, je peux faire plusieurs sections. Je peux aussi évidemment tourner les sections. ne pas obligé de les laisser aligner sur les axes rouge, vert ou bleu, mais je peux faire des, des sections qui soient un peu obliques. C'est tout à fait possible. Hop. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans Verrer. Et là, euh, alors, avec un plan de section, normalement, tout devrait bien, bien se passer. Je vais revenir, je vais supprimer ce plan de section là. Hop, on va ouvrir verrez. Qu'est-ce qui se passe On voit que. Dans le troisième outil ici de VRA, dans géométrie, et ben on a euh, le section plane. C'est comme ça que ça s'appelle, un plan de section littéralement, euh, que je peux renommer d'ailleurs. Et là, si je lance normalement, voilà, ben ça, ça, ça fonctionne. On voit mon modèle. Hop, je vais essayer d'organiser mes fenêtres de la bonne manière. Voilà, on voit mon modèle coupé par rapport à ce plan de section. Par contre, la lumière rentre dedans, donc c'est pas super, super joli. Ça, on va voir après comment on peut solutionner ça. Je stoppe et maintenant, je vais, je vais rajouter mon deuxième plan de section. Comme j'ai fait tout à l'heure, le tout est dans un gros. Je place le deuxième. OK. Je le bouge. Hop, Je regarde ici ce qui s'est passé. J'ai un deuxième plan de section. Pas de problème, il m'affiche bien les deux. Par contre, dans verre, il reste à avoir des petits problèmes. Et bien, Et On a de la chance, là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, par contre, il y a bien des fois où vous allez avoir des bouts de mur, des bouts de, de.. souvent les sommets des coupes qui vont subsister et qui vont rester dans la coupe. Si ça vous arrive, ce genre de choses, ben sachez qu'il y a un moyen très simple de, faire, de, de lutter contre ça, euh, c'est d'utiliser ben, le troisième moyen de faire des coupes, c'est les coupes personnalisées. Alors, je vais supprimer ces deux plans de section. Voilà, je reviens avec un modèle complètement plein. Et là, je vais dessiner moi-même la forme du plan de section. Alors, pour l'exemple, j'ai fait cette sphère. Cette sphère peut complètement être une section. Je m'explique, si je la mets comme ça, et que je viens de faire grignoter un petit peu le modèle, comme ça, je la mets à cheval dessus, et bien elle peut très bien, cette forme-là, servir de plan de section. Alors, en l'occurrence, ce ne serait pas super esthétique, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement. J'ai cette sphère-là, je la sélectionne, il faut qu'elle soit coupée, et je vais aller cliquer sur cet outil-là, qui s'appelle. Convert to Clipper. Donc là, il appelle plus un plan de section puisque c'est plus un plan. C'est un Clipper, c'est un objet qui va clipper, donc couper le modèle. Je clique, on voit qu'il s'entoure de pointillés rouges avec le logo du Clipper. Et que quand je vais voir dans la Set Editor, ici j'ai un Mesh Clipper. Donc ça, c'est la sphère. Je lance le rendu et vous allez voir que voilà ma sphère a créé. Hop, je vais essayer de me replacer mes fenêtres comme il faut. La sphère a créé une découpe dans le modèle avec sa forme. Si je la bouge, ben voilà, ça s'actualise. Ok, On va essayer de faire ça avec une forme un peu plus intéressante pour un plan de section. Celui-là, je le supprime. Le clipper, je le supprime. Je supprime ma sphère. Et on va se mettre sur le côté euh, ici, sur ces fenêtres-là. Et je vais dessiner une section qui, moi, me paraît plus intéressante. On peut mettre à mi-fenêtre, comme ça, hein, quelque chose comme ça. Et puis toute cette partie en bas Je vais même faire un petit côté arrondi pour montrer qu'on peut vraiment faire toutes les formes qu'on Je fais un côté arrondi ici. Et puis, je l'arrondis aussi là. Voilà. Je fais un peu tiré. histoire que ça mange quand même le mur. Et là, je viens de l'amener jusqu'ici. Et je ne veux pas que ça prenne le dernier mur. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Tout ça. Cet objet, il faut que les faces soient bien orientées. Donc, je vais inverser les faces, c'est-à-dire côté blanc. Tout soit blanc. Et j'en fais un roux. Et comme pour la sphère, je viens cliquer le Convert to Clipper. Et je vais lancer le rendu. Et voilà ce qui se passe. J'ai une section qui respecte parfaitement le dessin que j'ai fait. On voit même le petit côté arrondi de la coupe ici. C'est cet objet-là qui est en train de couper mon modèle. Alors là, je vois qu'il prend le sol. Ça me dérange un peu. Donc, je vais juste faire un pousser tiré d'en bas. Là, et que ça remonte un peu au-dessus. Voilà, que ça conserve le sol. Voilà, parfait j'ai une section qui me plaît bien, sauf que ce qui est dommage, c'est que le fait de supprimer autant de murs laisse rentrer le soleil et ça crame tout à l'intérieur, c'est vraiment euh, pas esthétique. Je vais lancer l'asset editor parce que là il y a une option qui est vraiment géniale, c'est euh, ici, je vais sur le mesh clipper, option, et je vais désactiver ce qui s'appelle affect light, affecter les lumières. Là, si je laisse ça, ça veut dire que ma coupe affecte les lumières. Donc, je ne veux pas qu'elle affecte la lumière. Donc, les lumières vont rester comme s'il n'y avait pas de coupe, comme si les murs étaient là. Je ne les verrai pas, mais la lumière fera, sort, fera comme si les murs étaient encore là. Donc, je décoche. Et voilà ce qui se passe. Je conserve tout euh, la luminosité l'ambiance intérieure. Si j'avais mis des petites lumières, des petits, une ambiance avec une lampe sur pied, ce qui est le cas, j'ai un plafonnier qui est, qui est masqué, enfin, qui est coupé, mais il éclaire toujours. Le soleil, les fenêtres sont coupées, mais ça éclaire toujours l'éclairage, on, on, on tient compte en tout cas. De même pour l'ombre qu'on voit ici. L'ombre des fenêtres ici est bien projetée, alors que les fenêtres elles-mêmes sont euh, au moins à moitié coupées. Voilà, alors que vous dire de plus sur les plans de coupe Si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, quelques petites astuces pour faire des rendus visuels beaucoup plus sympas, et je vais vous montrer notamment comment on peut faire ce rendu là. Ça c'est le rendu en y passant un petit peu plus de temps sur les textures, sur euh, l'ameublement, enfin bref sur l'intérieur de, de, de l'image. J'ai utilisé un plan de section de type clipper avec une forme particulière j'ai décoché euh, affect light pour que euh, la lumière reste intacte à l'intérieur et puis vous voyez il y a une espèce de vue orthographique style visuel bien particulier avec les, des, des, les verticales qui sont bien parallèles donc ça, ça ça va assez vite et puis derrière en fond vous avez vu que j'ai un, un fond particulier et oui on peut personnaliser le fond et mettre ce qu'on veut derrière moi j'ai mis une espèce d'encart avec euh, mon petit logo en bas les créateurs 3d vous pouvez faire la même chose avec euh, bah, avec votre logo à vous avec ce que vous voulez pour mettre un fond personnalisé je vous montre ça mais avant je vous rappelle que pour les débutants et pour progresser euh, sur euh, sur VRE, sur sketchup sur euh, d'autres logiciels dont je serai amené à parler eh bien vous pouvez vous inscrire à ma newsletter juste en dessous vous aurez accès à toutes les formations d'initiation sur SketchUp, sur Vray, sur 3ds Max, sur plein de logiciels et plus vous recevrez donc mes, mes prochaines vidéos, mes conseils, les, les, toutes les, les, les actualités que je juge utile de, de, de communiquer sur les extensions notamment, les mises à jour, des choses comme ça, donc c'est sous la vidéo dans la description et donc pour vous montrer comment faire pour mettre cette vue-là orthographique, et bien c'est très simple je vais déjà me placer un petit peu comme ça, alors première chose tant que j'y pense, ici on a un clipper qui est tout blanc et on voit pas, il nous gêne en fait visuellement, il nous cache un peu tout, donc là il y a un moyen très simple, on va lui attribuer un matériau, euh, je vais lui mettre un matériau, peu importe la couleur, hein. je vais lui mettre une couleur euh, comme ça, et après dans l'édition de cette matière, ici matière dans SketchUp, édition, j'ai ce truc opacité qui est à 100%, ben, je vais le descendre au minimum, et du coup je me retrouve avec ça, c'est-à-dire que, alors si je veux qu'il soit légèrement visible, je peux faire ça, voilà, en semi-transparence. Ce qui fait qu'il ne me gêne plus du tout, là, je peux le placer beaucoup plus facilement, vous voyez, ça, c'est un moyen de, de faire en sorte que le clipper ne gêne pas. Maintenant, je vais me placer dans une vue un peu comme ça, comme ça. Et vous voyez que là, j'ai les verticales qui partent un petit peu de côté, ce n'est pas bien droit. Donc, si je lance le rendu, je vais montrer, comme ça, on verra la différence entre les deux façons de faire. Je lance le rendu, voilà, j'obtiens ça. Je vais stocker ce rendu dans l'historique pour qu'on puisse comparer, voilà, je stoppe et je vais passer en caméra projection parallèle hop et là on lance le rendu et on va avoir un effet beaucoup plus euh, bah, isométrique de la 3D toute droite comme on voit souvent pour ce genre de plan, ça fait un effet un petit peu maquette, un petit peu faux mais euh, c'est un effet assez intéressant pour se rendre compte de l'aménagement d'intérieur sans les lignes de fuite et sans cet effet de distance en fait donc je stop, hein, je laisse pas le rendu aller jusqu'au bout, c'est juste pour comparer et là on va faire un petit comparatif A-B qu'on peut faire ici en cliquant sur ce bouton là et hop, je vais vous montrer, voilà ce qui se passe là j'ai la vue avec des perspectives donc les lignes des murs partent un petit peu de travers alors que là c'est bien droit et on a un effet complètement différent donc à vous de voir quel effet vous voulez là ça tient compte des distances et là, c'est un vue vraiment comme un vue de plan, euh, mais vue de travers en fait. Et ça, on appelle ça une vue isométrique. Hop, j'enlève mon, mon comparatif AB. Et maintenant, si je veux mettre un fond ici, bah, c'est assez simple. Soit vous faites votre fond vous-même. Moi, je suis allé euh, faire deux choses. Je suis allé sur internet et j'ai pris ce fond-là forte de fond de papier millimétré et ensuite je me suis bricolé mon propre fond, c'est celui-là. Je l'ai fait dans Photoshop, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez, n'importe quel éditeur de de d'image hein. Et j'ai juste fait un fond un petit peu en, en vignette, on appelle ça la vignette avec les bords un peu sombres et mon logo en surimpression ici assez léger. Et donc comment je peux mettre ça dans, dans mon rendu Et bien regardez c'est tout simple, une fois que le rendu est fait, je fais recharger celui-là par exemple, je peux déplier la partie droite ici de la fenêtre de rendu, le rendu étant terminé, et je vais faire le plus ici, alors attention, parfois quand vous ouvrez c'est comme ça, il faut juste prendre le temps de baisser ça, et je fais plus, et je vais ajouter un calque qui s'appelle, euh, là ce sont des fonctions, des petits calques qu'on peut ajouter, qui s'appelle background, donc arrière-plan, et quand je le sélectionne, j'ai donc ces options qui sont en dessous, et là il me propose d'aller chercher une image, donc je vais ouvrir ici, et je vais chercher l'image qui euh, me convient, par exemple je vais prendre la première ici, l'espèce de papier limité, et je me retrouve avec cette photo en fond, attention, si je voulais que cette image soit enregistrée, là, je vais enregistrer mon image, je vais la mettre euh, sur le bureau par exemple, et je vais l'appeler test. Je vais mettre ça en JPEG. Hop, je vais ouvrir cette photo test et voyez que l'image n'est pas venue derrière. Pourtant, je l'avais bien mise. Eh bien, il faut penser à cocher Save in Image, c'est-à-dire sauvegarder dans l'image. Et là, si je recommence, je refais la même euh, démarche en JPEG. Hop, il est là. Test, je l'enregistre. Oui, là cette fois le fond est bienvenu. Donc avec mon fond personnalisé, bah ça va être un peu plus sympa puisque c'est moi qui l'ai designé par rapport au est que je voulais, je vois rendu plus sombre, pas un truc assez clair comme ça. Donc j'ouvre. Je vais chercher euh, mon logo. Tac. Si vous voyez comme moi qui s'adapte pas bien ici, je vois pas où j'ai où il y avait écrit. Voilà. Ça. Des fois la, la lettre ici, les lettres ou ce que vous avez, le cadrage que vous avez prévu ne s'adapte pas tout à fait. Donc vous faites ici fit comme ça. Stretch, c'est pour l'étirer et fit il va s'adapter. Donc Vous pouvez essayer Feel, Fit, uh, Scratch et vous voyez ce qui rend le mieux. Moi, mon rendu est en carré, mon image carrée, ça match tout de suite. Et voilà ce qui se passe. Donc le rendu avec ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça donne ça. Voilà, le rendu en le travaillant un petit peu plus, en laissant le, le, le, la qualité s'affiner. Bah voilà ce qu'on obtient. C'est un rendu plutôt sympa. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les coupes. J'imagine que oui. Si c'est le cas, bah un petit like, euh, des commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao